Bonjour, je suis Chantal de Nemo lax et aujourd'hui je vous présente ma chronique sur les mémoires akashiques. Alors, qu'est-ce que l'akasha Ça vient d'un terme sanskrit. Le sanskrit est une langue indo-européenne très ancienne et ça signifie la substance primordiale. C'est également euh, l'éther, le cosmos, euh, le vide, l'espace. En fait, ce n'est pas du vide. C'est un champ informationnel, vibratoire. Même les scientifiques reconnaissent ce champ akashique. D'ailleurs, je vous invite à regarder des conférences de Philippe Guillemant, ingénieur physicien français qui travaille au CNRS et qui a fait différents travaux, et entre autres, sur le champ akashique. Alors... Qu'est-ce que c'est en fait les mémoires akashiques, les énergies akashiques, les, les archives akashiques Eh bien, c'est l'enregistrement de chaque âme depuis sa création jusqu'à maintenant, de, de ses pensées, de ses émotions, euh, de ses expériences, voilà. Alors, les cultures euh, et les religions également parlent de, de cela, de, voilà, depuis longtemps en fait ça s'appelle par exemple le livre de vie dans la Bible, le livre des morts pour l'Égypte antique, ça s'appelle également la Bibliothèque universelle. C'est pourtant que certains appellent les gardiens de, de eh bien les gardiens des, des archives akashiques, ils les appellent les bibliothécaires. C'est également les, la mémoire de la nature, l'âme du monde, le temple de la connaissance, enfin voilà, ça divers non, mais ça représente la même chose. Alors, comment peut-on accéder aux archives akashiques Il y a différentes manières. Vous pouvez y accéder par une méditation profonde, par la trance, par les rêves également. Et personnellement, j'y accède par une prière sacrée qui a été transmise par les mayas. Cette prière m'a été transmise par Don Ernesto Ortiz, donc j'ai suivi ces quatre séminaires pour, pour ces, sur les archives akashiques. Si vous souhaitez d'ailleurs en savoir un petit peu plus sur la façon dont ces, cette prière nous est parvenue, eh bien, je vous invite à, à regarder la vidéo que j'ai faite sur les mémoires akashiques et... Pendant laquelle j'explique je, plus en détail tout cela. Et vous pouvez la retrouver sur mon site internet nimrelax.fr ou bien sur ma chaîne YouTube nimrelax ou encore sur ma page Facebook nimrelax. Voilà. Alors que pouvez-vous attendre d'une lecture de vos archives akashiques Eh bien, ça peut vous permettre euh, de euh, trouver un certain apaisement, euh, une certaine sérénité. Connaître l'origine d'un blocage émotionnel, pourquoi par exemple vous, vous tombez toujours sur le même genre de personne, pourquoi vous avez toujours des relations compliquées euh, avec vos collègues ou votre employeur, euh, enfin bon, différentes, euh, différents problèmes, différents blocages. Également, si vous souhaitez savoir si euh, vous vous orientez vers. Euh, euh, la bonne activité ou si voilà si vous êtes dans le doute ou si vous carrément vous ne savez pas du tout, enfin, ça peut vous aider à vous vous orienter donc dans, dans la vie. Et il faut savoir que euh, les seigneurs d'Akasha répondent à, à qui vous êtes, enfin répondent à la question en fonction de, de votre posture intérieure au moment de la lecture de vos archives akashiques c'est-à-dire de vos pensées, de, de, de vos ressentis, de co comment vous vous sentez à, à ce moment-là, de là où vous en êtes, sur votre chemin de vie, et eh bien il y a un chemin plus probable qui se, euh, qui se dessine devant vous, il y en a plein de potentiel, mais... Il y en a un plus probable en fonction de, de ce que vous êtes euh, ici et maintenant au moment de la lecture de vos archives. Et c'est celui-ci qui m'est transmis euh, par euh, votre, euh, par, par les seigneurs d'Akasha, euh, vos guides, euh, votre âme, euh, votre ange gardien, enfin voilà, par les êtres spirituels qui, qui sont là et qui me transmettent euh, les réponses. Comment je reçois justement vos réponses eh bien elles me sont transmises sous forme d'image et donc par exemple si si ça concerne un blocage et qui qu'il y a eu dans soit dans une vie karmique hein, dans une vie antérieure ou bien dans votre toute petite enfance il peut y avoir une personne qui est concernée également donc à ce moment là je vous vois vous deux vous et cette personne là et je suis en fait, je suis en vous, j'ai vos, vos pensées, vos idées, vos ressentis au moment du blocage et également de la personne. Du coup, le fait d'avoir euh, ces explications peut, permettre, peut vous permettre de tirer un trait sur cette expérience. Et également, si, si vous avez besoin de travailler encore dessus parce qu'il y a des conditionnements euh, qui se sont mis en place suite à ce blocage émotionnel, eh bien le fait de l'avoir mis en lumière au moment où vous avez réagir selon ce conditionnement, eh bien, vous pouvez vous dire stop, là je suis en train d'agir selon ce, ce conditionnement, selon cet automatisme, mais est-ce que c'est vraiment ce que je souhaite, moi, au fond de moi Et à ce moment-là, ça vous permet de vous poser et de, et de réfléchir, est-ce que oui ou non, c'est bien la direction que je souhaite prendre Et au moins, vous reprenez votre vie en main. Également, j'ai souhaité proposer la libération karmique lorsque un blocage vient d'une vie antérieure, une libération également de l'enfant intérieur si ça vient de votre toute petite enfance ou, ou bien de une libération transgénérationnelle car nous avons également des, des fardeaux qui nous viennent de notre lignée en fait hein, des, des fois des, des secrets des non-dits ou voilà des, des choses qui nous viennent de notre lignée que nous avons accepté de prendre sur nous en nous incarnant dans cette euh, lignée, mais en fait cela ne nous appartient pas et il est temps de, de nettoyer tout ça et de nous en libérer. Alors comment se passe une séance de vos archives akashiques Et bien au moment du rendez-vous, je vous demande votre adresse mail. Cela me permet de vous envoyer des documents, euh, un document qui vous explique ce qu'est l'akasha, ce que sont les archives akashiques, un document qui vous donne des exemples de questions que vous pouvez poser euh, et puis également un document qui vous demande l'autorisation d'accéder à vos archives akashiques car effectivement ce sont vos archives, ça vous appartient et, et donc pour cela j'ai besoin de votre autorisation. Ce dernier document bien sûr doit m'être renvoyé, complété, et signé avant la séance. Et les quelques jours qui séparent euh, donc le, le moment du rendez-vous et la séance, eh bien, je vous invite à garder près de vous un papier, un crayon, de façon à noter les questions qui peuvent vous venir au fur et à mesure. Hein. Tout d'un coup, vous dites, ah oui, tiens, j'aimerais bien poser cette question-là également euh, lors de la séance. Voilà. Comme ça, vous notez les différentes questions. Et lorsque euh, c'est le moment de la séance, eh bien, euh, vos questions sont prêtes. Et ça permet de, de gagner du temps. Alors la séance, comment elle se passe eh Bien, ça peut se passer à distance, en visio, et puis sinon vous pouvez bien sûr être ici physiquement euh, dans le cabinet à Nîmes. Dans tous les cas, nous sommes face à, face, à face, et euh, donc je vous demande de, de, de vous centrer intérieurement, et moi également, et puis de nous relier euh, de cœur à cœur. C'est très puissant, vraiment. Et ensuite, je dis la prière euh, sacrée pour pouvoir accéder à vos archives akashiques. Et une fois que j'ai accès euh, à celle-ci, eh bien, euh, voilà, vous commencez à vous à poser vos questions. Et à la fin de la séance, je referme vos archives akashiques et nous pouvons euh, parler un petit peu de, de vous, comment... On ce que cela vous apporte, ce que cela vous fait comprendre, etc. et cela peut me permettre également d'avoir de nouvelles compréhensions des images qui m'ont été adressées. donc du coup je vous, je vous fais part de ces nouvelles compréhensions. Je vous donne également un verre d'eau et parce que l'eau permet de nettoyer ce qui n'a plus lieu d'être, et euh, d'ancrer les nouvelles informations. Et il est bon d'ailleurs pendant les 2-3 jours qui suivent la séance de boire beaucoup d'eau justement pour cela. Je vous demande également euh, d'éviter pendant les 2-3 jours qui suivent la séance euh, de prendre des médicaments allopathiques si, euh, si, une réaction, si une réaction physique a lieu suite à la séance. Effectivement vous pouvez avoir mal à la tête par exemple, mal au ventre, être très fatigué, euh, voilà, euh, avoir des émotions qui remontent et donc euh, dans tous les cas éviter les médicaments allopathiques parce que cela comment dire, stopperait net en fait les nettoyages qui étaient qui est en train de se faire. Donc, si vous avez mal à la tête, eh bien, je vous invite plutôt à, à mettre une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée, par exemple, sur votre index, sur vos index, et de, de, de masser vos tempes et le front. Vous faites deux, trois fois dans la journée. Si vous avez mal au ventre, eh bien, je vous invite à vous allonger, à mettre quelque chose de chaud sur votre ventre pour, pour aider à passer euh, donc ce mal de ventre. Si vous êtes très fatigué, eh bien, euh, de vous poser, même si vous n'avez pas trop la possibilité, mais, mais même juste cinq minutes de vous poser, de fermer les yeux, de faire le vide, voilà, pendant cinq minutes. Et si vous avez euh, plus de temps devant vous, eh bien, de vraiment euh, stopper ce que vous êtes en train de faire, de vous poser pendant un quart d'heure, euh, une demi-heure, en fonction de vos possibilités, voilà. Et puis, si vous avez des émotions qui remontent, si vous avez besoin de pleurer, eh bien, laissez couler vos larmes parce que c'est un excellent nettoyage. Si vous avez besoin de, de, de crier, de hurler, et que vous ne pouvez pas le faire parce que vous n'êtes pas en plein, pleine nature, et eh bien, vous prenez un oreiller, et vous hurlez dedans, enfin, voilà. De vraiment laisser exprimer toutes vos émotions. Alors... Ce que je peux dire également, c'est que les archives akashiques se sont invitées, si on veut, euh, euh, lors des soins énergétiques que je propose aux personnes. Voilà, donc je travaille sur la tête globalement et sur les chakras, hein, gorge, cœur, plexus solaire, sacré, racine. Et euh, Donc on me montre l'état du chakra sous forme... Euh, c'est imagé, bien sûr, ce sont des métaphores. Et par exemple, s'il y a une tempête dans le crâne, eh bien, je fais en sorte d'apaiser la tempête jusqu'à ce que le ciel soit clair, euh, euh, serein, etc. Alors bien sûr, il faut savoir que je ne suis que canal. En fait, ce sont les êtres spirituels qui, qui font le travail à travers moi, bien sûr. Et... Depuis, euh, depuis un peu plus d'un an maintenant, je reçois également des images concernant euh, une vie antérieure ou euh, votre toute petite enfance. En fait, euh, des blocages voilà, qui peuvent émaner d'une vie antérieure ou de votre toute petite enfance. À ce moment-là, bien sûr, j'apaise je, je, également du mieux possible euh, votre fragment d'âme, c'est-à-dire hein, la, la, la personne qui a vécu donc, cette vie antérieure et qui, qui a cette souffrance, ce, ce, ce blocage, et qui l'a amené en fait dans cette vie-ci, ou bien euh, votre, votre moi, lorsque vous étiez tout petit, votre enfant intérieur, au moment euh, de ce blocage-là. Je l'apaise euh, du mieux possible, euh, de façon à lui faire comprendre que ben maintenant, euh, voilà, c'est passé, que vous avez évolué, que vous avez grandi, etc., et qu'il est temps de, de, de s'apaiser. Ce n'est pas forcément euh, suffisant pour permettre euh, à cette blessure de, de partir complètement. Et j'ai remarqué que si les seigneurs d'Akasha, si votre équipe spirituelle, votre équipe spirituelle, c'est-à-dire votre âme céleste, votre moi supérieur qui est une partie, de votre, une parcelle de votre âme, parce que votre âme entière ne pourrait pas s'incarner dans votre corps physique, donc une parcelle de votre âme s'incarne dans votre corps, et c'est ce que j'appelle votre moi supérieur, c'est également votre ange gardien et euh, vos guides spirituels. Voilà, c'est ce que j'appelle votre équipe spirituelle. Donc, s'il me, me communique ces euh, blessures, donc soit d'origine karmique, soit d'origine de votre euh, toute petite enfance, c'est parce qu'elle est importante et qu'il est bon de nettoyer tout cela. Et j'ai remarqué que même des personnes qui ont l'habitude de faire un énorme travail sur elles-mêmes, elles mêmes euh, n'arrive pas forcément à faire euh, ce nettoyage par elle-même parce que souvent c'est un, un blocage émotionnel important. C'est pour ça que je propose également donc, la libération karmique, la libération d'enfants antérieurs, éventuellement la libération transgénérationnelle. C'est pour vous permettre euh, de, de nettoyer plus en profondeur euh, voilà, cette, cette blessure et, et plus rapidement et, éventuellement. Donc voilà, comme je vous le disais euh, tout à l'heure, euh, j'ai fait une vidéo hein, donc, sur les mémoires akashiques plus en détail. Si vous souhaitez aller la visualiser, n'hésitez pas, elle se trouve sur mon site internet nimrelax.fr à la page euh, soins énergétiques et, et lecture des archives akashiques, également sur ma chaîne YouTube nimrelax et sur ma page Facebook @nimrelax. Donc n'hésitez pas aller faire un petit tour j'espère que cette chronique vous a apporté quelques réponses à vos questions et que vous aurez peut-être envie de tester une lecture de vos archives akashiques. en attendant je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt